The common sense of <inaudible> <the modernity. inaudible> <For inaudible> <managed inaudible> resources resources. the empirical the On peut parler de biens communs en parlant de biens, -E B-I-E-N-S, les biens communs. Euh, on dit aussi maintenant les communs. Euh, on pourrait dire aussi les, les partagés, dans le sens que oui, il y a vraiment un, euh, il y a une effervescence, il y a un capital, euh, je pense, euh, d'idées d'innovation, de, de, de contenu numérique, qui est partagé de façon très légale par, par, par leurs propriétaires et qu'on peut utiliser, du moment qu'on connaît ces licences de partage qui s'appelle Creative Commons, on peut arriver à euh, obtenir un fichier vectoriel utilisable par la machine qu'on est en train de, de, de, de montrer au public, puis faire print. Et ça, donc, ça nous rend beaucoup plus proche que d'avoir à tout réaliser, euh, soit une copie illégale ou, ou autre. On peut, on peut regarder dans les répertoires. Euh, d'objets libres, euh, li ce dont on a envie de produire, puis sinon on peut aussi faire notre dessin puis lui appliquer une licence de partage euh, Creative Commons, il y, des, il, y a, il y a des sites qui facilitent ça, euh, qui facilitent le choix de sa propre licence de partage pour tel objet ou tel dessin ou telle photo et ensuite de ça ben c'est juste un, un, un respect je pense citoyen